Bonsoir, bonsoir, alors je vais baisser la musique, euh, bonsoir, ce n'est pas Jack pour l'instant, c'est donc Ralga qui fait son premier live, euh, j'attends juste le retour de la régie pour connaître le volume de ma voix par rapport au volume de la musique, la régie me dit que c'est ok, donc, euh, ce programme de la soirée... Ah, pardon D'accord. Je vais même la baisser ici. Euh, du coup, programme de la soirée. Donc, euh, je garde le live jusqu'à 20h30 avant Jack, euh, qui reprendra. Et... Pour ma part, ce sera du coup euh, du blabla un peu au début, euh, rappeler que là c'est la fin de la campagne de crowdfunding. Donc on va se remettre une ou deux vidéos de la campagne. Ensuite on fera du géoguesseur Donc euh, je ne sais pas si les gens connaissent Donc, je, je montrerai ça en temps voulu. Euh, c'est un jeu de... Euh d'énigmes, enfin de, même pas d'énigmes on va dire, de, faut trouver où est-ce qu'on est sur un point mis au pif sur euh, Street View et on peut se déplacer, il faut se replacer sur la carte euh, voilà voilà, euh, et on fera ça probablement jusqu'à 19h30 à peu près, et ensuite on fera euh, du Popcorn TV il va falloir retrouver euh, des références de séries dans une euh, dans une scène sur un site internet, euh, comme avait fait Jack euh, au début de la Campagne pour aller retrouver des références jeux vidéo donc là c'est la même chose mais pour des séries donc euh, voilà euh, bon, je vais montrer GeoGuessr tout de suite en fait euh, à quoi ça ressemble à faire une petite game avant de lancer une première vidéo histoire qu'il y ait au moins des viewers sur le sur la vidéo tant qu'à faire hop non ça c'est la musique voilà donc GeoGuessr euh, qui est un jeu euh, développé par euh, une ou deux personnes dont je n'ai plus la nationalité. Euh, mais en gros, ça utilise euh, l'API de Google Maps. Et on va faire un exemple tout de suite avec une map France. Euh, euh, la diver diversité française, voilà. Hop, play, single, euh, je peux me déplacer, je peux zoomer, je peux tourner la caméra et je ne mets pas de limite de temps. Nous sommes sur un point, nous, serons, euh, nous aurons 5 points en France à trouver. Donc, euh, hop, euh, alors par contre, euh, on va faire deux choses avant de lancer. Heureusement que je pas mis de temps d'ailleurs. Hop, la caméra, est-ce que tu peux éviter de te superposer à des infos intéressantes, s'il te plaît. Voilà. Et euh, la barre de la campagne. N'oubliez pas de donner des sous. On veut des sous. Euh, la barre de la campagne. Hop. Euh, Il faut que je puisse bouger et qui va aller ici. Voilà. Hop. Donc... Euh en fait, on se déplace à la souris comme ça. Enfin, on peut le faire au clavier aussi d'ailleurs. Mais euh, il faut. Donc, on est largué. Et là, je sais que je suis en France parce que j'ai pris une map France. Mais on peut faire ça dans le monde entier. Euh, le monde entier Street View, évidemment, hein, parce que tous les pays ne sont pas Street View. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on... Ouais, on est déjà dans un endroit paumé, mais ça c'est la France, hein. Les rives du Golfe. Alors après, vu le paysage, vu les maisons, on est dans le sud de la France, hein, clairement. Hop. Donc euh, là, j'ai pas mis de temps, mais euh, les, les gros joueurs jouent avec du temps, donc je vais me plaçais pas quelque part par là pour dire que je me suis placé quelque part. Hop. Hop. Et hop, euh, K9 construction, est-ce que j'ai un numéro de téléphone 04, le sud-est de la France. Un numéro vert, euh, oui mais est-ce que tu peux me donner une ville Non, a priori non. Hop, hop, hop. Non je n'ai pas de ville, bon, il va que je trouve une intersection intéressante. Est-ce que j'ai même pas le numéro de la route, en fait Hop. Hop. Hop, hop, hop. Ah, un rond-point là-bas. Euh, par contre, je vais quitter la route principale. Hop. Nous avons ici Fréjus Saint-Raphaël Saint-Tropez. Fréjus, c'est là. Saint-Raphaël... Juste ouvrir en plus grand, donc nous avons Saint-Tropez qui est ici. Saint-Raphaël, je sais pas où c'est Saint-Raphaël, ça doit être plus. Désolé à tous les sudistes, hein, je te connais très mal le sud de la France. Saint-Tropez, Sainte-Maxime. Sainte-Maxime, ok. Fréjus, je vois pas Saint-Raphaël, je dois être aveugle. Enfin bon, on est sur un rond-point, une entre une route qui amène là et à ah, juste une autre qui amène à Saint-Tropez. Donc sur le rond-point, on peut espérer avoir un numéro de route. Euh, Draguignan. Oh oui, ça c'est un bug de de Street view, de superposition d'images. Euh, Draguignan. La D7. Ah, on est là, elle est là, la D7. Ouais, enfin après elle est gigantesque la D7, donc euh... Donc on vient de la D7. On est sur la D7, même le point de départ. Nous avons ensuite là toujours la D7. Et le croisement avec la... D8. Je l'ai aperçu, je crois. D7, D8. D7, D7, D7, D8. Donc nous sommes actuellement ici et le, si je retourne au point de départ euh, nous avons à gauche et à droite une, des petites routes, euh, je dirais bien qu'on est là. Hop. Est-ce qu'on a un cours d'eau juste derrière C'est pas flagrant. Il y a une petite route qui, après, qui longe. Alors le nord est comment J'ai fait autant de routes que ça. Attendez, la route elle fait... Nord, Ouest, Sud-Est. Attendez, on est là. Mais j'ai pas fait d'intersection avant. Attendez, c'est juste que moi qui ne sais pas lire une boussole. Euh, oui, c'est moi qui ne sais pas lire une boussole parce qu'en fait on est quelque part par là. Euh, Est-ce que du coup, si je retourne au point de départ, je suis parti vers le sud ah, Attendez, non, je ne sais pas lire une carte, hein. une boussole, c'est ça. Hein. Là, je pars. je pars vers le sud. Et une autre intersection D7-D8. Ça m'étonnerait. Et la DN7, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Là. Ça a l'air d'être une grosse zone commerciale. Donc sinon, c'est bien cette D7-D8-là. Ah non, intersection D7-D8 ici. Ah oui. Attendez, attends, La D7 et la D8 se croisent deux fois. Oui, là, non, ça ressemble plus à la forme que j'avais. Et là, on a... Euh, quelque chose par là. Euh, donc en allant vers le sud. Ici. Parce que là du coup j'ai la route qui part là. Je pense pas que cette route là soit représentée. Elle devrait être... Beaucoup plus... Enfin elle devrait être de ce côté là. Ou alors je suis là, chemin de la Rouvière. Est-ce qu'on est au chemin de la Rouvière Est-ce qu'on est à Ce n'est pas marqué. Hop, hop. Coucou Jack. J'ai lancé direct. Je, finalement, je mettrai les vidéos entre chaque game. Pour éviter d'enchaîner euh, 20 minutes de vidéo euh, euh, sans, sans, sans interaction avec le live. Hop. Les rives du golf... Mais je suis... Je dois être piqueux. Les rives du golf sont là... Ah non, j'étais là du coup. J'étais exactement ici parce que là, il y en a le petit chemin qu'on voyait. Et je fais le guess. Et nous sommes à... 19 mètres 4... J'ai pas fait les points max. J'ai pas fait les points max parce que le point est extrêmement mal placé. D'accord. Bon, ça va, cher. Je... C'est pas non plus un... un truc horrible. Donc, nouveau point. Nous avons le chemin de la... Le chemin de Maisonneuve. C'est un 06 et un 07. Merci, ça m'aide pas du tout. Euh, ah, ça par contre s'appelait. Mairie, Valfleury, Grange, Flachon. Qu'est-ce que c'est que cet endroit C'est vallonné. C'est des toits plutôt sudistes. En tuile. Où est-ce qu'on est, qu est En tout cas, c'est pas ultra peuplé. Euh... je suis parti du bon côté. Y a-t-il seulement un bon côté Allez Google. Donc là il y a une ligne de bus, j'ai eu un deuxième arrêt là avec les trucs verts. Mais est-ce que tu peux juste nous dire que c'est le le varbus ou je sais pas quoi Chemin du crête. Non Hop là. Ah. Oh oh c'est joli. C'est joli, mais ça ne dit pas où c'est. En tout cas, on ne voit pas la mer. On ne sait jamais. Hein. Ça peut donner une indication. Hop. Euh... Alors là, si je dis pas de bêtises, on est en train de descendre. Sur GeoGuessar, quand il y a, quand il y a le, des questions comme ça, toujours descendre. Parce que les villages sont toujours en bas. Hein. Sinon, on arrive en haut du col et on est là. Ah, yes. Hop. Des panneaux euh... Valfleury, donc c'est bien le nom qu'on avait sur euh, le truc de bus Saint-Chamond sur la D2 Saint-Christo en Jarret Sorbier et B et ben avec ça nous avons Valfleury à kilomètre et le col de la gâchée à 1 km donc là, on va descendre vers Valfleury du coup en espérant avoir des, euh, des vraies villes euh, intéressantes c'est pas que Valfleury c'est pas intéressant mais euh, ça ne dit pas où c'est ah. la région Auvergne-Rhône-Alpes hein. ça va c'est pas du tout une grande région Hop, on est quelque part là-dedans, mais alors. Ou alors dans les contreforts des Alpes, mais ça me surprendrait, quoique. Euh, la Grande Croix Saint-Chamond. Ouais, ok. Euh... Eh ben, dis donc, ça, ça nous aide beaucoup, ça, dis donc. On était sur la D2, mais bon, euh, comme on ne connaît pas le département, on va pas se faire toutes les D2 de, euh, des euh, départements d'Auvergne-Grenalpe. Hein. Hop. On ne peut pas juste nous dire où on est. Hop. Alors, ok. Donc, c'était juste ça, Valfleury oui, bon ok, tu aides les communes mais tu aides pas les streamers de GeoGuessler. Ok, ok, ok, bah... Je vais repartir au point de départ, je vais partir dans l'autre sens, hein. des fois d'avoir une... Oula, oh, c'est vrai que c'était tellement une meilleure idée d'aller dans un chemin de terre. Ah, bah c'est une impasse, bon comme ça c'est réglé. Et maintenant il faut que je refasse tout le trajet dans le sens, quelle idée j'ai eu... À moins que ça repasse, c'est juste que le chemin de terre... Euh, Est-ce que je peux prendre la route, là Ah oui. Ok, c'est juste que ça m'a fait emmener tout droit. Hop. Hop. Euh, ok, ouais. Euh on ne peut pas juste savoir dans quel département on est. Un arrêt de bus qui sait ce qui ne donnerait pas des infos. Et eh bien, pas vraiment. Alors j'ai pas envie de poncer la carte euh, pour trouver euh, Valfleury, Sorbier et je sais plus quel patelin. Sachant que je n'ai aucune idée d'où c'est en auvergne -en alpes euh, j'ai le droit d'avancer Oui. À, à visiter les régions Non, tu, on ne visite pas les régions. On visite les coins paumés des régions. Nuance. Il y en a beaucoup en France. Oh, c'est joli. Mais là encore, ça ne nous dit pas où c'est. Albuzi. Et encore là, on est en France. La, la zone à balayer, elle est... Euh, je veux dire, existante, mais supportable. Quand tu sais juste que tu es au Brésil. Mais pas, tu n'as aucune idée de où tu es au Brésil. C'est pas pareil. Tu vas habiter là t'es sûr qu'il y a la fibre J'ai pas envie de faire 30 minutes de bagnole pour, pour trouver le, le premier commerce du coin. Hop. Oh. oh. Ah puis après il y a Google Maps qui est, des fois des sautes de.. tumeur Hop. En tout cas, c'est très joli, hein. Je dis pas hein, même les maisons, le paysage, mais.. Euh... Euh... ça nous dit pas où c'est, quoi. Et on va arriver à Sorbier. J'ai fait 8 km en cliquant. J'ai raté le, le panneau d'entrée de ville. Non, même pas. J'arrive où, là Les genêts. Alors, ville jumelée avec... Oui, mais tu es... tu es quelle ville, en fait nous sommes ravis d'apprendre que de 24h à 5h du matin le public est éteint. Déjà formulation, 24h ça me fait bizarre de dire au lieu de dire minuit. Euh, ok, tu es jumelé avec euh, la Croatie et l'Italie. Ce qui laisserait supposer qu'on est quand même plutôt dans les Alpes. Quoique Croatie, non, je peux rien déduire de ça. Euh, hop, hop, hop. Ah oui d'accord, c'était un lieu dit nul. Enfin non, il est pas nul, mais... C'est pas, pas un truc que je vais trouver sur la carte, quoi. Chana. Une voiture de la civilisation. C'est la première voiture que je rencontre sur ce, sur ce point. Un piéton, un vieux. Ah, nous arrivons à Sorbier. Alors, c'est un village fleuri. Merci de. de... Mais tu es où le masque est obligatoire. Ah, c'est une photo de 2020 ou, ou 2021. Euh, ok, oh, nous sommes à Sorbier. Hein. Très bien. Et donc. Chemin de la bouquinière. On se moque pas à côté là, je te... même si tu parles pas sur le chat, je t'entends rire. Ah, il y a un carrefour market à Sorbier, c'est donc de la civilisation. Très bien, mais où es-tu Sorbier Le centre-bourg. Il est où le centre-bourg Vallon du Bourg. Rue de.. Attends. Comment je me suis. Où est-ce qu'il y avait marqué le centre-bourg Où est-ce qu'il faut que j'aille Commerce et artisan, ah oui, c'est vrai que ça a l'air. Euh... Je n'ai aucune. Là j'ai plein de patelins pour euh, Sogra... Sogramma matériaux. Je n'ai aucune idée d'où sont ces... ces euh, cette patelin. Ah, nous avons le monument aux morts. Euh, yes. Et donc. Ouais, ouais, ouais. Il euh, n'y a pas à dire, on aime la France. Ça, c'est de la France de Jean Castex. Hein. Euh... Ouais. Donc les plaques d'immatriculation sont floutées hein, sur euh, Street View, donc on ne peut pas se baser sur les numéros sur les plaques. Ce qui pourtant serait très utile. Hein. Alors, ok. Donc ça a priori dans le centre de. dans le. centre de l'agglomération de, de Sorbier. Hein. Magnifique agglomération. L'échappée espace culturel de sorbier, ça a l'air quand même relativement grand. Je ne cautionne pas cette blague. Ainsi hein. un, un, un peu, mais quand même. Ok. Euh, oui, nous sommes à Sorbier. Ça a l'air quand même d'être vaguement grand, peut-être que ça se voit sur la carte, mais alors euh, j'ai aucune idée de quel coin. Euh, Est-ce qu'on peut se jouer encore Allez. Euh, je même pas un, une idée de où c'est en auvergne rhône quoi. C'est gigantesque auvergne rhône euh, Moi je dirais qu'on est quelque part par là, mais je sais même plus dans quel sens je suis parti. Tout se ressemble. Non je crois pas qu'on soit arrivé. Oh une intersection sans panneau. Espace culturel échappé. Avenue du, du Charles de Gaulle. Je suis sûr qu'il n'y en a qu'une en, en, qu en France. faut la trouver, l'avenue du G Charles de Gaulle. Rue Marie Curie si pareil. Je suis sûr qu'il n'y en a qu'une. Mais, mais, mais, mais. Euh... Ah, puis je suis les lotissements. Il est le centre-bourg Je veux de la civilisation. Je piche, j'ai pas une info quoi. Dis-moi juste un patelin, juste ton chef lieu, ta préfecture, même une sous-préfecture je veux bien quoi. Euh... Quoi J'ai atterri où là Je veux partir de ce parking. J'ai fait les deux, les deux sens euh, du point de départ. Il y en a un qui m'a emmené à Valfleury où il y a 5 euh, maisons. Et là, Sorbier, au moins, il y a l'air d'avoir vaguement de la civilisation. Mais j'arrive juste pas à trouver, genre, la départementale, la grosse route qui dit, là-bas, c'est Lyon, tu vois, ou un truc comme ça. Ah, mais je suis passé là. Là, c'est le... Ok, j'ai fait un petit tour du, pat du pâté de maison. Ah, c'est trop cool. Ah, J'avais tourné là à la mairie. Et vous allez voir qu'en fait, l'intersection, elle était 3 mètres plus bas. C'est toujours comme ça. Ah, mais attends, il y a... Un... Quelque chose. N'oubliez pas qu'une fois que j'aurai trouvé, euh, trouvé Sorbier sur la carte, il euh, va falloir que je trouve où était mon point de départ. Et ça, ça va être drôle aussi. Oh mon Dieu. Il y a un Vival by Casino. La poste. Euh. Oui. Y a des gens pas contents. Ah ouais, c'est le service public tout ça. Ouais, ça nous dit toujours pas où c'est quoi. Place du 19 mai 1962. Je sais pas ce qui s'est passé le 19 mai 1962. La fin de la guerre d'Algérie probablement, mais ouais. Un autre point de vue, Sorbier, opticien. Tu peux pas juste me dire le département quoi. Et après, je te trouve Sorbier sur la carte quoi. Le centre-bourg, c'est par là. Le moulin de sorbier. C'est un boulanger. Ok. Oh là, c'est très joli comme petit patelin en tout cas, mais. Ralentissez école. Euh, J'ai une question. Tiens, t'as changé de compte, Jack. Je sais pas qui est dessus du coup, je sais pas si c'est toi. Mais 19 euh, mai 1962, t'as été vérifié la date ou, ou tu dis ça au bluff Rassurez-moi, c'est pas moi qui ai mis hein. j'ai pas raté d'infos, il n'y en a juste pas. 04, ok, c'est le sud-est, merci, je l'avais à peine deviné avec le de Ronald. Ah, liquidation totale à ah, ripple Fleuriste. Des délices de fleurs. Oh là, oh là, délices de fleurs. Oh là, je, pense que, je pense que ça va être un coiffeur après à la place. Hein. Mettez où Sorbier bon, Ok, oui, donc il y, y a une deuxième boulangerie, il y a une.. Il euh, y a un libraire. Ah, il y a le coiffeur. Est-ce qu'il s'appelle Délice euh, Non, HB coiffeur, il est même pas drôle. Euh, tu peux. Là où j'en suis maintenant, tu peux donner des indications si tu veux. Je, je, ça n'a aucun intérêt de me dire que Sorbier est dans tel département, mais euh, juste me dire si tu sais que c'est dans quel dans quel, quel coin c'est ou si je me trompe. Euh, il y a une grande ville très proche, bah c'est pas flagrant. Hein. Très proche. Ouais, je pense que c'est la grande ville, c'était Valfleury probablement. Hein. Alors si grande ville il y a, elle est en bas. Parce que je pense pas que tu mets une route euh, départementale, euh... Euh, d'accord. Euh... Donc grande ville très proche. Alors est-ce qu'on est proche de Lyon Non, je pense qu'on est plus au sud. Ah Rhône-Alpes. C'est pas Paca non plus, donc. Euh... Ah puis après tu me dis grande ville euh... définie grande ville. Euh... Ben, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire que c'est à côté du puits mais euh... mais ça se trouve je me plante totalement hein. c'est juste que je sais pas ça me je, je, je pense qu'on est chez Laurent Vauquier. ça a bien une tête de, de patelin d'électeur de Laurent Vauquier ici Ah et puis là je me rebarre dans une route, avec de la circulation, des gens. Ah, bordel, c'est moi. Sorbier, oui merci je savais que c'était à Sorbier. Ah a... d'accord, l'usine c'est moi est ici. Je n'ai aucune idée d'où c'est. Merci pour le raid euh... Another Mistogne, avec un groupe de 1. Eh oui, Sorbier est sûrement apparu sur la carte à un moment parce que j'ai baillé toute lauvergne alpes mais. Où est-ce que c'est ce y a pas, Tu peux pas juste me dire le département Il y a des bus et tout. Chadé. J'ai l'impression que plus il y a de plus j'ai d'infos, moins j'en ai. Chut. Tiens, nos armes Green, tu sais très probablement où est l'usine C moi du sud-est de la France, en Auvergne-Grande Alpes. Ça fait juste 20 minutes que je tourne dans la campagne de Jean Castex. Et j'ai zéro info. À part que c'est en Auvergne-Rhône-Alpes. Et qu'on m'a dit qu'il y avait une très grande... Oh Non, sérieux Saint-Chamond. Je ne sais pas où tu es Saint-Chamond. Toujours pas. La talaudière. Mais arrêtez de me donner des infos dont je me contrefous Saint-Chamond, Sorbiessant, de Valfleury, oui. Et donc 04, oui, merci, je sais, c'est que c'est sud sud-est. Euh, Auto-sur, oui, merci. Saint-Chamond. Tu veux pas juste me donner... Il y a un McDo Il y a de la civilisation, mais euh, en tout cas plus que le point de départ. Another mystery, as-tu déjà joué au foot Euh... Sorbier... Non, mais... Viens pas me dire que c'est une grosse ville, Sorbier. Et puis même si c'est une grande ville, c'est une grande ville de la banlieue de quoi Ah, il y a des villes qui se touchent, là, ça doit être quand même une... Je sais pas pourquoi, j'ai envie que ce soit chez euh, chez Laurent Roquet, mais a priori c'est pas le cas. Alors attends, j'ai zoomé sur quel là C'est dans la banlieue de Saint-Etienne La Talodière Sorbier, j'ai. Valfleury. Euh, et on était à l'intersection entre la D2 et la D107, le point de départ. On était quelque part par là. Euh, la gâchée, on l'a fait. On est quelque part par là. Eh b.. Euh, C'était quoi le lieu dit ah bah De toute façon, l'arrêt de bus va nous le dire. La grange flashon. Non, la... la Redbus va pas nous le dire. À moins que j'arrive à le trouver, mais. Euh... L'indice n'était pas subtil, mais je l'ai trouvé avant que tu donnes l'indice. Alors par contre on est là-dedans mais alors où est là-dedans Il me semble avoir eu l'intersection des, euh, des deux des, euh, des 106 quand j quand j'étais parti du départ. Et on serait pas genre ici. Alors par contre, là je le fais un peu au bluff hein, quand même. Donc là on a une belle intersection et ça repart derrière. Alors attendez, faut pas que je me fasse euh, avoir par la boussole. La route fait est-ouest. C'est bien, ce n'est pas du tout là où j'ai pointé. Euh... Col de la gâchée. Ouais, Mais pour moi on est arrivé là un moment. Mais comment Alors, honnêtement, c'est vrai que euh, par exemple, à la ZILAN, c'était des runs de 2 minutes 30. Je pense qu'au oh, bout de 2030, j'avais comme information que c'était en France, quoi. Euh... Il n'y a pas le, le nom du lieu dit. Si. Ah, merci, la grange Flash, flashon. Mais je suis bigleux, je la vois pas. Ah, c'est tellement petit que ça apparaît pas sur la carte. Donc là, j'ai fait tout le chemin pour arriver à euh, Sorbier. Ok, donc je suis passé à Faillé à un moment. À moins que je sois à failler. et À moins que je sois là. Mais... Parce que ça... La route a faisait comment Elle faisait un zigzag de merde, non euh, Au point de départ. Alors, la route a fait... Allez. Faut que je retienne que ma route a fait Est-Ouest. Un jour, ce serait bien que j'apprenne, les... retienne les infos utiles. Route de Valfleury, ouais. Grange Flachon. Donc la Grange Flachon, c'est là. Ok. Et donc, ma route fait un virage bizarre. Et là, par là, j'avais le chemin. Et j'ai continué comme ça. Nous sommes donc ici. Et voilà. Eh b. Je sais pas combien de temps j'ai mis, je sais pas si c'est noté quelque part. Au pire ça pourra se voir sur la VOD, mais j'ai mis un certain temps. Et on va retourner dans la France de Jean Crastex. Oh non mais non, mais j'en ai marre de la campagne profonde là. Non mais je veux juste des panneaux pas floutés aussi. Fustignac. Alors Fustignac, les patelins en yak. C'est quelque part par là. Enfin voilà, c'est par là. Je vais pas non plus euh, poncer la carte. Si ça se trouve, j'ai zoomé dessus et on le voyait. Hop. Oh non mais non mais le, la France de Jean Castex j'en ai marre là. Jeu de la civilisation un peu. Castelnau. Oh, Castelnau. Ça ça ressemble à des patelins euh, du sud-ouest de la France quand même. Ah, je me suis téléporté où là J'avais une route avec des points à un moment. À quel moment je me suis téléporté dans... Euh... Bah ouais, ok. Donc bah apparemment euh, la France profonde, hein, encore et toujours. Alors, qu'est-ce qu'on attend L'île en Dodon. L'île en Dodon. J'ai impré... l'impression de connaître ce patelin alors que je suis sûr que c'est minuscule et que je connais pas. L'île Et c'est la D83B. Fustignac, Lucent. Non, là on est le sud-ouest, mais je dirais plutôt côté Bordeaux-Gironde. Mais alors. Euh... Ah, on était où On était arrivé à. On était arrivé à. Ah, il y a... le panneau a disparu Ou j'ai zoomé trop vite Voilà. Castelnau, Picampou. Ouais, sur la D combien D83. Eh ouais, ben bah ouais, très bien. Ah, nous avons une route, nous avons la D6, les îles en Dodon, Polastron, le Fousseret-Caser. Tu censé connaître ces pattes là Je sais pas. Où est dodon Ah, il y a plein de trucs en hack aussi par là, c'est vrai. J'avais plus haut même jusqu'à Périgueux et tout ça. Marmande. Ouais, bah très bien. Merci, je vais continuer à bouger. Hein. Euh, tu peux pas juste me dire genre Bordeaux. Genre c'est censé être des indications utiles ça de... de la D6. Ouais euh... Grattance. Grattant, probablement. Gratène, Je ne sais pas. Ah, la météo a changé. Il y a du tournesol. Pas du tout, il y a du tournesol partout en France. Puis de Touge. De Touge. Castille-la-Brande. L'île en dodon. D6 et D83. Euh... Des pompes funèbres. Oh, super. Spécialiste granit du Tarn. Hein Je n'ai aucune idée d'où est le Tarn. C'est par là, mais pour moi le Sud-Ouest, tout ça c'est pareil. Dans déplaise à des sudistes. Le tarn c'est lequel là-dedans euh... Alors il y a le lot.. Le lot c'est Kaor. donc il y a le Lot et Garonne, et le Tarn et Garonne. Et le Tarn là-dedans. J'en sais rien. Le tarn. Ici le tarn. Ah bah. Ok. Le tarn. Ouais mais après c'est Spellisys Granit du Tarn, mais euh... Le Tarn, le, la rivière ou le Tarn, le département euh, L'île sur Tarn... C'était quoi l'île en dodon, le patelin Euh... euh... Alors, je suppose qu'on est dans le, le, ta, le Tarn, mais euh, à part ça, euh, pourquoi il y a un drapeau norvégien et finlandais C'est pas trop le tard hein. Ouais je suppose qu'on est dans le Tarn, mais euh... Bah attends, non je, je suis bête au lieu de chercher les patins, D83, hop je viens de la trouver je l'ai sous les yeux. D83, intersection D6. Euh, attends, la D83... Elle a disparu. Mais... Attendez quoi Attends, la D83, elle est là. Elle continue après. Ok, elle arrive à castre. Elle ne part pas de l'autre côté, donc elle commence à castre. Et j'avais l'intersection avec la D6. Je suis même sur la D6 actuellement. La D83. D83, elle est là. Et elle disparaît. Mais. J'aurais bien envie de dire qu'on n'est pas dans le Tarn, mais. Elle est où la D6 du Tarn? Ouais bah, c est, c est, merci ça va à que la D999 donc je vais pas la, la, toutes les faire non plus hein. merci euh, D9 Ah oh ouais ça commence ça, ça me gonfle déjà de balayer la carte pour trouver la route qui ne sera pas la bonne on n'est pas dans le Tarn. Hein. Par contre le Tarn il est là. La rivière. Hein. Euh... Il peut y avoir plusieurs D83, il y a une D83 par département. Le D c'est pour département. Il n'y a qu'une seule D83 dans le Tarn, mais euh, a priori la D83 ne coupe pas la D6, et pourtant je l'ai bien vu l'intersection. Donc j'ai bien envie de dire que c'était pas la bonne D83, mais je vais pas faire tous les départements pour chercher les D83. quoi. J'ai la D5, la D8, j'ai pas euh, évidemment j'ai pas la D6, j'ai la D2, la D14, la D10. C'est toujours pareil de hein. toute façon il y, y a tous les numéros sur celui qu'on cherche hein. La D5, la D4, la D1. Ah mais je suis même plus dans le D... Attends, allez, elle est où la frontière du Tarn Je me suis perdu en fait là. attends, le Tarn. Bon je vais chercher de d'autres infos hein, parce que si c'est pour bailler euh, la totalité du carne alors que je suis dans le Tarn et Garonne ou je sais pas quel autre département dégénéré du, du sud-ouest coucou à tous les gens du sud-ouest je suis désolé je connais pas du tout le sud je suis très très mal le sud de la France pour moi euh, entre le, je sais que le Lot c'est Cahors mais alors après le Tarn, le Tarn et Garonne le Tarn, euh, la Haute-Garonne je sais que c'est Toulouse quand même mais alors derrière je suis incapable de les placer sur une carte hein. Et dire le patelin qui, euh, qui est leur préfecture. Hein. Mais je suppose que n'importe quel sudiste est incapable de placer les départements en Indre-et-Loire, Indre, -et -Loire, Indre euh, Cher euh, et, euh, et autres trucs du genre. Hein. C'est. C'est tout à fait normal. Euh... Ah, euh, oui. Oui. Oui, c'est mieux. Euh, très bien. Eh bien, il n'y a pas à dire. Ça donne envie, hein, de jouer à jouer ça. Et encore, on n'est que en France. On sait qu'on est en France. Attendez, ça fait quasiment une heure que je suis sur le sur cette, euh, sur ce challenge de 5 points. J'avais l'intention de faire une carte un, une, une série monde après aussi. Hein. Ah, un patelin Je suis revenu dans le sens. Putain, j'ai changé de sens à un moment, quand, quand ça, a, ça a bug. Je suis revenu à, aux pompes-funettes du Tarn. Oui, c'est bien la D6, et j'ai bien la D83 de là où je viens, ou euh, pas loin. D6, D83. Mais... Ah je... je suis... Je, suis... je n'ai... L'île en... en Dodon. L'île en Dodon. Attendez. Bordel, dès que je zoome, ça devient plus une grosse ville. Au secours. Alors, euh, le coup de... Le meilleur mec du Tarn, alors que le Tarn, il est à Perpète. Euh... Zut, hein. J'ai totalement oublié les patelins que j'avais. Bah, non, je suis, je suis bête, je suis à l'intersection. Euh, nous avons donc l'île en dodon. Et la D6. La D6, elle est là. Oula, oh attends, D6, D83. Alors, attendez. L'île en dodon est au... Euh, est au nord. Donc on doit être sur la D6. La D6 elle est là. Euh, oui mais non. Je suis en train de loucher. Je vois des D83 partout là. Alors la D6. D6 F. La D6. La D6 qui devient la D51. Au changement de département. Nous sommes donc en Haute-Garonne a priori. Donc euh, le meilleur euh, machin du Tarn. Euh, voilà quoi. Donc la D6. D6, D17, d Ah de toute façon on n'est pas à l'île en Dodon. D6. D6. D6 D90. D6 D78. D6, D3, et la D6 disparaît, j'ai raté la D83, je suis aveugle. D90, D6, D90D, D6, D55, D6, D81, D6, D55. D6D52, D6D55. Et la D6 disparaît là-bas. Au secours, je suis sur une route qui n'existe pas. Puits de touge. Où est-ce que c'est puits de touge Est-ce que je le vois sur la carte Le fousseret caser. Est-ce que j'ai des patelins que j'arrive à voir là Bah oui, on est, on est en Haute-Garonne. Kazer ça te parle, évidemment. Mais j'ai juste mis mille ans à trouver parce que j'ai eu aucune info à part des patelins à genre Cazaire, en Lilandodon et je sais pas quoi, là. Et un. Et des pompes funèbres d'un mec qui me disait, qui disait que c'était des meilleur, euh, pom meilleurs pompes funèbres du Tarn. Je suis désolé, mais le Tarn, c'est pas tout à fait là, mais. Castelnau, Picampo. Là. J'y suis passé. Le Fousseret. Ah tiens, pas... ça dépend des coins, parce qu'il y a des coins où le S de l'île, ou l'isle ne se prononce pas. Alors, nous avons la D48 et et le numéro complémentaire, la D48 et la D3. Ah, on est là. Et B. Hop, bisous. Hop, voilà, 4 mètres. Nous sommes en ville nous sommes dans des HLM, ou des vieux immeubles en tout cas. Haru ah, Moi j'arrive à le placer, mais euh... c'est obscur, hein, parce qu'en plus c'est même pas à côté de, euh, si à côté de tour que ça quoi. École de la Matanèche, Georges Coulonge. Euh, un gilet jaune. Envoyez poli la police. Hop. Euh, là. Ouais, je veux juste avoir des panneaux plus intéressants que ça. Bon, on est après, déjà on est en ville. C'est pas beaucoup plus simple de placer le point par contre, hein. Le point final, j'entends. Par contre, pour trouver le patelin, normalement, ça se fait, quoi. Mais faut juste que je réussisse à sortir de, de, de cet enfer de, de lotissement et de, de de vieux HLM. Ah, de la civilisation. p Il existe des, jeux, il y a des choses dans la moitié nord de la France. Parce qu'on est encore dans le sud là. De toute façon ça se voyait avec les maisons. Hein, C'est clairement la moitié sud de la France. Mais euh... la moitié sud, euh... c'est bon, c'est la moitié que je connais le moins. Du coup, ça fait 58 minutes que je suis sur ce euh... challenge. Un rond-point. Donne-moi une ville que je connais. Toulouse, Tarbes. <rire> Alors, Toulouse... Euh... N'est aucune idée douée Tarbe de Tarbes. A... Me dites pas qu'on. Est... À mi-chemin entre Toulouse et Tarbes, il y a l'Isle en, do... en Dodon. Sérieusement, quoi. L'aléatoire qui me renvoie encore dans, dans le Gers ou les Hautes-de-Garonne ou le, le, la haute garonne je sais pas quoi, quoi. Alors, nous sommes à l'intersection entre la D626. Euh, Est-ce qu'on la voit On a quoi comme patelin Toulouse. Ouais, oh, petite ville, pas trop connue. Pessant, Samatan. Alors le Gers, c'est fois. C'est où C'est là. Euh... On est où euh... Bon, on est quelque part là-dedans, mais euh, alors on est où exactement C'est pas foi le Gers Ah non c'est... Euh... Ah, désolé, je, comme je disais pendant que t'étais pas là, la moitié sud pour, pour moi c'est compliqué. Hein. Non, le Gers c'est de l'autre côté, c'est ça Oui c'est ça. Le Gers est ouche p P100, je l'avais sur les points, ça p ça me dit quelque chose ça, p ça m'attend, oh, c'est la banlieue de, on est dans la banlieue de ouf, la D626, ah bah, hop, bah oui très bien, euh, par contre nous ne sommes pas à p parce que nous avons une intersection qui nous y emmène à p Ok la D626, centre-ville. Euh, par contre, j'ai pas les autres routes. Euh... Ok. Alors puis ah, par contre, pour avoir le, po le point de départ au secours. Hein. Ça, va être, euh, ça va être laborieux. J'ai pas le droit d'aller en face. Ah si. Centre-ville. Gardouche. ouche on, on est à Auche. Ok. Euh.. Qu'est-ce qu'on a comme commerce? Barthabat des Tuileries. Attendez, on est là. Barthabat des Tuileries. Euh, alors par contre, le point de départ, il y avait une école maternelle ou quelque chose comme ça, pas loin, je crois, au point de départ. Genre juste là, c'était une école maternelle, je crois. Ou enfin une, une école en tout cas. École maternelle Georges Coulonge. Euh. Alors par contre je ne sais plus dans quel sens je suis parti. Euh Est-ce que j'ai le nom de rue tout simplement aussi Ça peut être un bon point de départ aussi. Euh, rue... Euh, rue... Euh, j'ai les arbres... Il y a des arbres devant le panneau de rue Il y a le panneau d'électricité devant le... Je juste... J'arrive même pas à lire. On à ouais très bien, Et... Je pas... Je dois être pigleux, je la vois pas l'école maternelle. Je sais plus dans quel sens j'étais parti par contre, donc... Euh... Parce que du coup, on est quelque part par là. Le collège Carnot est marqué. Collège Les écoles maternelles sont pas notées à cette hauteur de zoom. Où je suis aveugle. Donc il y a les témoins de Jova ici, pour information. Euh... J'étais parti vers le sud a priori, donc du coup je dois être plutôt par là. Gare mais enfin ça me paraît euh... enfin je... je peux avoir une information ah ok donc là je suis là J'étais parti vers où pour, euh, pour choper euh, la grande route C'est bizarre le référencement euh, euh, Google euh, Google Maps. Il y a des trucs évidents qui sont pas référencés et des trucs euh, on va dire pas, euh, pas importants qui sont euh, qui sont pas mis. Alors on a dit rue du rue du 88e. Je sais pas. J'ai perdu le sens dans lequel je suis parti. Pour choper. Rue du 19 mars 1962. Mais il faut arrêter avec ce 19 mars 1962 à un moment. Ouais, une église, ouais. Euh... Non, pour moi on est là-dedans, mais... École Jean Jaurès, comme il y en a des millions en France. Hein. Oh, des millions, peut-être pas, mais... Euh, mars ou mai, euh, je sais plus, attends ce que je les zoomé dessus par hasard. 19 mars. Et on arrive direct sur la D626 en fait. Et on est au euh à l... Attendez, quand c'est possible La D626 qui fait... Nord-Ouest... Sud-Est. Oui, bah si c'est bon, c'est bien ça. Et on arrive direct dessus en fait. Et, euh... Et c'est au Sud. Sa éducation. Bon, pour moi, on est là-dedans, mais. Rue du 88e. Ouais, oh, alors on est là-dedans, mais alors où euh... L'école est... l'école maternelle est même pas mise. Ouais, ça me semblait c'était bien la fin de la guerre d'Algérie, mais. Alors, alors, on est là-dedans, mais alors où euh... Si je vais là-bas, donc là j'ai un parking. J'ai, En fait, je suis au bout du. Il y a une boucle là. Où est-ce qu'il y a une boucle Là. André Père, c'est. Et on est là-dedans. On est ici. Euh, et on est. Euh, et on est au moment où on sort de cette boucle. Donc on est. Ici. Et B. Hop. Ah, la campagne française Ça me manquait. Ah, puis, euh, puis là, c'est la campagne-campagne. Hein. Comme repère, je sais que je suis sur un cours d'eau. La roue cède et il va pleuvoir, a priori. Hop, hop. Euh, ah, je n'ai pas le droit d'aller par là. Très bien. Euh, je ne sais pas si aller par là est une bonne idée également. Je vais partir dans l'autre sens. Hop, hop. Hop, hop. Je viens de voir l'heure, donc on va faire ce point. Je Et après, on fait une, une petite map monde, mais avec du temps. Pour pas, euh, pour pas passer bilan à placer un point en Slovaquie. Hop. Euh, très bien. Il y a des maisons là-bas. Il y a une route. On peut au moins croiser les voitures sans se mettre dans le, dans le bas-côté. Pardon. Pardon. Nous avons donc le magnifique lieu dit les CHIER. <rire> de, de, très bien. Tu habites où J'habite au CHIER. Je, je sais pas comment ça se prononce, mais je pense que c'est peut-être mieux de le prononcer CHIER effectivement. Allez, ah, la euh... fr. Oh, ça, par contre, ça, c'est pas la moitié sud. Hein. Pour moi, c'est pas la, mo la moitié sud. Hein. De toute façon, déjà, il fait moche. Ah, oh, des briques. Hein. On est clairement pas la moitié sud. Hein. On est même plutôt la moitié nord du nord. Nous avons un village. J'ai raté le panneau d'entrée de ville ou pas Non. Genouillac. Alors pour, par contre, Genouillac, ça fait très patelin du sud-ouest, mais. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information dans ce charmant petit village de Genouillac Déjà, toit en ardoise des murs avec des briques autour des fenêtres, ça c'est pas très sud-ouest quand même. Et là je vais aller sur le panneau et y avoir marqué Bordeaux ou un truc comme ça. Ouais, bah c'est comme, si, comme si je n'avais jamais vu ce panneau hein, parce que... À ma droite, qu'est-ce que j'ai à ma droite Guéret, la Creuse! La Creuse! C'est quand même la moitié sud, je. Enfin. Ouais, ça. Euh, alors, Guéret, Brive-la-Gaillarde, c'est où Guéret? Euh, la Creuse, la Creuse, Limoges. La Creuse, c'est là. Enfin, c'est par là. Il est même pas sur la carte où je suis mis Là, Guéret. La 940, on est sur la 940. Et genouillac est sur la 940. Euh, 940. Euh, pardon. Je compte. Euh... Je l'ai raté ou. Ou je suis juste pas. Je sais juste pas lire une boussole. Parce que si je vais vers le sud, je vais aguerrer. Hop. Genouillac, nous sommes donc à Genouillac, et je vous avouerai que j'ai une maxi flemme d'aller chercher le point dans la campagne, donc on est à Genouillac. Hein. Mais c'est introuvable quoi, on était sur un... Ah j'aurais pu dire piffer sur le, sur le fait d'être sur un cours d'eau, mais enfin euh, je veux dire des cours d'eau il y en avait partout tout autour quoi. Oui, Guéret, mais ce n'est pas la préfecture avec le moins de population. Euh, la préfecture avec la population la plus faible est la préfecture de la Lozère, et je n'ai plus le nom du Patelin qui est la préfecture de la Lozère, euh, mais c'est c'est pas très très peuplé non plus quoi. Euh... Préfecture de la Lozère, c'est quoi déjà? Donc, voyons le résumé. Alors, euh, effectivement, ça a oublié qu'il y avait une moitié Nord dans la France. Hein, parce que quand, quand on regarde les 5 points, euh, ça tombe bien, c'est la moitié que je ne connais pas. Hein. Euh, nous allons hop euh, revenir et nous allons faire euh, euh, Diverse World, je crois, la map. Hein. Divers World, voilà, par mapper. Oui, parce que du coup, euh, ouais, euh, j'ai vu beaucoup de streams de de guesser mine de rien, Antoine Daniel, Justin et euh, que, quelques autres. Donc j'ai des quelques réflexes et informations qui sont pertinentes, mais euh, pour le coup là j'ai mis du temps parce que je connais pas du tout la moitié sud quoi. je, je, serais, trouvé, je serais tombé en Bretagne, en Normandie, même le nord de la France. Enfin, euh, -toute, la, toute la moitié nord-ouest de la France, j'aurais fait moitié moins de temps. Je suppose. Enfin, parce qu'après euh, si tu tombes euh, en pleine campagne euh, et que tu as besoin de 10 minutes pour rejoindre la route. Bonjour Draken. J'y ai cru à un moment, il y avait des briques. Mais bon, apparemment, il y avait des briques aussi à, à côté de Guéret, dans la Creuse. Hop, euh, donc uh, Divorce World, et je vais mettre une limite de temps, juste pour ne pas euh, passer une heure, parce qu'on a quand même autre chose de prévu après. Euh, il est 19h20. Hop, euh, 5 minutes, ça fera 25 minutes. Alors là, euh, donc Divorce World, donc, le monde entier... Euh, évidemment le nombre de points est plus permissif, on peut être, être jusqu'à plus de 100 mètres euh, euh, pour avoir les 5000 points, euh, mais toute la f... tout, le... tout le monde street-viewé euh, en dehors des euh, photosphères, donc les points fixes euh, de touristes là, avec les vues à 360 qui n'y sont pas. Euh, donc là, il faut connaître un peu le jeu parce que, évidemment, faut connaître les pays qui sont séduits et ceux qui ne le sont pas et savoir reconnaître facilement les pays. J'ai une, une base qui. que je, je connais un peu, mais alors. Euh, alors. Donc là, États-Unis ou Canada, clairement. Euh, C'est tellement cliché, États-Unis ou Canada. Euh, oh, nous sommes. Euh, nous avons une église, euh, machin school, euh, euh, des pick-up. Nous sommes aux États-Unis. Alors, faut pas que j'oublie. Alors, info importante aux États-Unis, ça va réussir à choper l'état des États-Unis. Sachant que je les connais très très mal. Enfin, euh, les principaux, je les connais. Cavden, Bishopville, Kershaw. Euh, J'en sais rien, mais on est. Euh, on est plutôt par là, je dirais, vu. C'est quand même plutôt sec, mais pas tant que ça. C'est pas désertique non plus. Hop. Ah, les, les, les, églises, les églises blanches, euh, c'est tellement américain. Euh, Dollar General. Charlotte, Charlotte, les Charlotte... C'est où Charlotte déjà Charlotte. Euh, qui a une, une équipe de basket qui s'appelle les Charlotte. Charlotte Hornets. Les frelons de Charlotte. Euh, bon déjà, mine de rien, j'ai aussi à trouver le pays et l'État, et on est appris pas loin de... Bon, l'État, on est peut-être de l'autre côté, mais... Euh... Je vais regarder juste comme ça, si je vois les patelins que euh, qui me sont proposés. Alors, on est quand même à 73 km de Charlotte en allant vers le nord. Euh, Kershaw. Euh, Est-ce que j'ai des distances vers le sud euh, Prairie, a priori, on n'a pas le droit d'aller vers le sud. Euh, ouais, la route n'existe pas, elle est en construction a priori. Euh, donc, en allant vers le nord, on va vers Charlotte. On est à 70 bornes de Charlotte. Il euh, y avait quoi comme patelin qui était intéressant oula, oula Alors euh, euh, il faut savoir que les états unis étant le premier pays qui a été street-way, il y a des endroits où la carte n'a pas changé depuis 2006, et c'est horrible. Euh, on est à 70 bandes de Charlotte, du coup je disais. Chester, chero Kershaw. On est quelque part par là quoi. Mais... Kershaw. On est à 17 bandes de Kershaw, Magby. McBee. McBee, 7 km de McBee. Euh... McBee, chero dans la même direction. Donc on est avant Mac, on est euh, on est par là, on doit être euh, probablement... Euh... Probablement quelque part par là. Euh... La route, elle est comment Elle est un peu tournée, donc on est probablement par là. Qu'est-ce euh, qu'on qu a à l'intersection C'est quoi Dollar General J'ai envie de dire qu'on est là, mais c'est vraiment un bluff, un pif total. Euh, bah, je suis con. 300, 341 et 1. Euh... Alors, j'ai aucune idée des distances. 340. Il y a un Burger King là, mais c'est pas ça qu'on cherche. Enfin, on est quelque part par là, a priori. 341, 1. on est là. Hop, trouvé. Dollar général, et on a commencé avant... Euh, hop, juste avant l'église. Euh, elle est où l'église Poste office, on ne l'a pas. Euh, on a... Est-ce qu'on a le nom de la rue ici Bétude et School. Euh... Attends, je me suis, attends, je me suis perdu dans le nord-sud encore moi. Un jour je, un jour, je lirai le, le sens de la boussole. La route fait est-ouest. Donc on est sur la... La route... Euh... Un jour, j'arriverai à lire la boussole. Enfin, en tout cas, on est quelque part par là. Euh, Baptiste Church. Ouais, mais alors, euh, des églises, c'est pas... Bah, elle est là, l'église blanche. Donc on, là, on est avant. Euh, donc on doit être là. 63 mètres, 5000 5 points. J'ai donc trouvé un point monde. Plus rapidement que des points paumés de la France. Tout va bien. Oh là! Oh là là là là! Oh là les problèmes! Oh là les problèmes! Oh là! Oh là là là là! Oh les problèmes! Euh... Alors on roule à gauche. Euh, petite pastille Afrique du Sud, mais vraiment au... Juste au talent, Le, la campagne de l'Afrique du Sud. Euh... Nerobi euh, euh... Effectivement c'est un bon point Nairobi c'est euh C'est où Nairobi? Attends y'a quoi comme patelin? A... C'est moi il y a marqué Nairobi. Oui Nairobi Je suis en train de bugger Nairobi c'est c'est où Nairobi déjà? Euh... C'est pas du tout par là Nairobi. Attendez, je suis en train de. Est-ce que sur le chat on peut me dire où est Nairobi déjà Si les gens savent où est Nairobi. Tu veux la réponse C'est ah, là mais Nairobi. C est, c est, as triché non, parce que j'étais en train de me rappeler que c'était la capitale du Kenya. Donc, nous ne sommes pas en Afrique du Sud. Bon, de toute façon, on me l'a dit dans le chat aussi, le Kenya. Euh, donc, nous ne sommes pas en Afrique du Sud, mais au Kenya. Il euh, y avait Nehru et je sais pas quoi en haut. Ouais, mais alors... Euh, alors, le Kenya... Euh, Sans se, se euh, euh, faire de jugement de valeur sur le pays... Euh, c'est compliqué sur GeoGuessr, quoi. Hein D'avoir le point précis. Sachant que t'as pas de panneau de ville. Euh, tu vois, alors là, je suis arrivé à une. Ce qui semblait être une ville. Mais alors, on est où À Itundo, probablement. Mais. La route fait quoi Elle est horizontale, la route. Euh, donc on est plutôt probablement plus sur celle-là c'est ce que j'avais vu, non Non, Itiundo. Ah, raté euh... Alors, euh... Meru. On avait vu Meru, ça, par contre, sur la, sur la camionnette. Isiolo. Is on l'avait vu sur la carte, ça. Enfin, sur la camionnette. Donc on est que probablement quelque part là-dedans. Mais alors.. Euh... Euh... Donc nous avons entrecôte qui zigba ici hein, évidemment. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on est-ce qu'on peut voir au moins où est-ce qu'on est Oui, diocèse of Mérou. donc on est vraiment à euh, pas loin de Mérou. Euh, c'est sur Meru que j'ai pointé, non c'est sur Isdiolo. mais alors on est là dedans, mais alors euh... la route est vraiment horizontale par contre ça, ça me fait bizarre, euh, ça me paraît bizarre parce qu'en fait il n'y a pas de route vraiment purement horizontale, puis elle a l'air quand même plutôt grosse euh, la route. Ouais, il y a quoi sur le panneau de blanc là-bas Alors c'est une pub pour une école. Alors alors je... Typiquement, quelles sont les infos pertinentes sur ce, sur ce point J'en ai aucune idée. Marou On est quelque part par là quoi, mais... Alors où est-ce qu'on est C'est -ce qu quoi C'est un panneau de... n Market. Oh, 15 km. Introuvable. Vraiment... Euh... n en plus ici vraiment introuvable quoi enfin non je pense que ça doit être trouvable au bout d'un moment mais genre si on tombe on, tombe. on a dû passer l'église d'ailleurs mais euh... bon c'est très, très honnête quand même en hein. world en cinq minutes alors euh, qu'est ce que nous avons ici nous avons du euh, de l'anglais déjà alors, ça ça ressemble aux états unis ou le Canada encore. Quoique, quoi c'est peut-être pas de l'anglais en fait. J'ai peut-être été... Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir juste un panneau lisible C'est possible d'avoir juste un panneau en fait. Euh... Non, par contre, déjà je vérifie un truc. Les panneaux sont à droite donc on roule à droite déjà. 18 km. Kilomètres, nous sommes pas aux États-Unis du coup. Euh. Parce que aux Etats-Unis c'est des miles du coup. Il y a des gros pick-up quand même. Allez, une grosse pastille sur le Canada, ça va, c'est un pays qui est pas trop grand. Euh... Attendez quoi Ristorante Mais ça parle en italien Pardon Mais il y a des sapins et tout, ça fait très Canada quand même. Il n'y a pas un drapeau, il y a l'air d'avoir des drapeaux. Où est-ce qu'on est Ristorante, -ce qu euh, c'est quand même... Parce que c'est même pas de l'espagnol, l'espagnol c'est restaurante et pas ristorante. On est en Italie euh si attendez, je sais comment on va faire. Faut savoir si on est en Italie ou pas. Hop, les voitures ici. Alors il faut savoir que les plaques d'immatriculation italienne ont du bleu à gauche et à droite. Elles sont blanches à l'arrière avec, euh, avec un petit macaron bleu comme on a en France mais à gauche et à droite. Et c'est l'un des rares pays à avoir ça, donc nous sommes en fait pas du tout au Canada, mais probablement en Italie. Ce à quoi j'ai envie de dire, au secours euh, L'Italie c'est... Et a priori on est plutôt... Euh, plutôt en altitude. L'Italie sur Geoguessers c'est pas... C'est pas très très... Pas très très gentil. Ok. Je suis en train de monter, donc je fais, je suis pas du tout les conseils que j'ai donnés au début. Donc je vais plutôt repartir au point de départ. Il me reste déjà plus qu'une minute trente. En oh, bas, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. J'ai juste une. Oui, nous sommes en Italie donc. Hein. Euh. Ouais, super, mais ça nous dit pas plus que ça comment ça va se passer. Enfin, on n'a pas plus d'infos. Nous avons un joli petit pont. Ah, un panneau avec des travaux. Vas-y, dis-moi la, la province. L'Union européenne. Euh, merci. Je, il y a sûrement le blason de la région euh, qui est sur le trou des travaux, mais... Euh... Il y a ça plusieurs fois que je vois ce drapeau aussi là, qui me... Euh, qui me euh, trigger un peu là. Le truc... Euh... couleur bizarre, blanc couleur bizarre. On est... c'est pas le drapeau du Liechtenstein, ça Je sais même pas si c'est Stradwell Liechtenstein. Attendez. De toute façon, on est clairement au nord de l'Italie et ça se trouve on est en Suisse, voire au Liechtenstein. Eh bien, pas du tout Pas du tout, 849 km. Est-ce qu'on avait une ville à proximité Pas du tout. Ok, donc point horrible. D'accord. Il n'y avait, il y avait même, pas, même pas un bon chemin pour, pour accéder à la civilisation, quoi. Parce que. Ah, puis les routes calent pas de slalomer dans tous les sens. Je tente pour les aller au, au clic, là. Ouais, il faudrait que j'aille par là pour choper cette intersection-là, quoi. Eh b. Euh. Euh. Oula. Un pick-up. Donc, il y, y a donc des pick-up en Italie aussi. Donc, euh, ravi de la prendre. 136 comme ça. Ça, c'est américain. Enfin, du continent américain. La 136. Oh, c'est quand même une bonne grosse route. La East 136 même. Euh, on roule à droite, j'ai l'impression. La voiture là-bas, elle est comment On roule à droite. Donc, ça confirmerait le les Etats-Unis encore Peut-être le Canada mais euh, pour ça il me faudrait un panneau de distance. Hop. Euh, il me faudrait un panneau en fait. Et B. Euh, une intersection ici. Ouais, donc c'est la 136 qui croise la 7 et, et je crois bien qu'ils vont pas du tout donner une, une intersection, une, un patelin, quelque chose. Hein. Si nous sommes aux états unis nous sommes dans la partie centrale, la partie déserte. Hein. Un déserte dans le sens de population. Allez, Street View, je vais avancer. Euh, hop Euh, évidemment, là, ça va être une attraction avec deux routes dont je me contrefiche. La route zéro. Pardon. La route zéro. D'accord, ouais. Je ne savais même pas que, que ça existait, qu'il y ait une, des routes zéro. Ah, mais euh, Street View avance... Alors, c'est qu -ce, quoi, c'est le nom de la rivière qu'on a, qu'on a là Attendez, j'ai bien vu un panneau. Barber Creek. Ah, évidemment, la célèbre Barber Creek. Nous avons l'Apple Road. Je vais mettre mon point quand même parce que je vais quand même pas faire zéro et j'ai envie de dire qu'on est là dedans quoi. Et ça se trouve on est au Canada. Lucerne, Newtown. Alors des Newton, je suppose qu'il y en a 50 aux États-Unis. Donc la 139 et la 136, ouais, mais et là nous avons le panneau qui nous dit Lucerne Newton, je suppose. Princeton Pour moi Princeton, c'est plus à l'est, mais alors euh... Même plus au nord. Princeton. Pareil, je suis pas. C'est quand même euh, une déformation de la ville du Prince. Donc, euh... Bah. Moi, j'ai envie de dire déjà qu'il y a de l'herbe. Hein, donc. Euh, euh, c'est pas le désert non plus, quoi. Mais effectivement, ouais, c'est quand même un peu, un peu sec pour du Canada, je suis d'accord. Mais. Euh... Puis la Princeton 16, ça a l'air d'être un tout petit patelin, en fait. Ah d'accord, 33 secondes. Ah bah oui, très bien. Et là, on va voir quoi Les deux panneaux avec les deux routes. Hein voilà, la 30, 136 et la 139. Ah, je vais essayer de le faire au bluff hein, pour, en regardant les routes. Euh... Parce que du coup, ça correspond aux routes, euh, routes bleues, je crois. Et encore je suis. Non même pas, c'était les routes d'État. Princeton, évidemment que je pouvais le voir sur la carte. Hein. Lucerne, Newton. Voilà en 5 minutes le temps que j'ai eu faire, ce que j'ai réussi à faire comme trajet. j'ai dû faire genre juste euh, de la route là, comme ça. Et B. Bon bah, run... Euh, c'est combien C'est le 5 sur 5. Hein. Au secours. C'est une autre ambiance. Alors, euh, c'est une autre ambiance. Je pense que là, c'est un endroit où il fait chaud aussi, également. Ça parle en anglais, donc possiblement le Kenya encore. Obutunda... Euh... Ouais. Kiwanga. Oh, ça ressemble quand même beaucoup au Kenya encore. Hein. Groenland, euh, le Groenland est, est Street Viewer, il y a quelques routes au, au Groenland, tu n'es tu pas content quand tu tombes dessus, tu peux également tomber euh, à Svalbard. est tout déformé, parce que du coup, c'est la projection de Mercator qui fait ça, parce que c'est proche des pôles. Mais quand tu tombes à Svalbard, t'es là. Ouais, bah ça va, c'est un pays scandinave, et tu commences à te balader, t'as aucune indication de ville que tu vois en Finlande. En... Et quand tu vois le résultat, tu te pointes, tu te pointes en Suède ou quelque part, et tu là, tu vois 1000 km à... Euh il y a également des points en Antarctique. Kiwanga, ça a l'air d'être grand Kiwanga. Euh, Kiwanga. Est-ce que c'est un... un truc que je vois Mais ça ressemble quand même, il y a l'Ouganda aussi qu est qui est sridoué. Ouais. Alors là, pour déduire de quel côté on roule sur la route, on déjà on roule comme on peut. Hein. Euh... J'ai même pas pu à trouver un site internet pour savoir de quel pays. Euh... Parce que là, je suis pas sûr de pouvoir trouver un site internet en point quelque chose. En hein. point net Nous sommes donc dans le pays du net. Hein. Kiwanga Ah, il y a Kiwanga partout, donc a priori, euh, c'est quelque chose qui existe... Euh, euh, le Nigeria est streaming. Alors attendez, je suis regardé juste derrière moi. Alors... Dans la Meta euh, GeoGuessers, la plupart des points du Nigeria, derrière toi, tu as une voiture de flic. Parce que la voiture de... Euh, la Google Car a été escortée pendant tout son, son trajet au Nigeria. Et euh, du coup, ça permet de savoir si... Euh, c'est un point pour, sa pour savoir si on est euh, au Nigeria ou pas. Mais ce n'est pas systématique. Euh... Oh, J'ai quand même envie de dire Kenya, mais je sais pas vu Kiwungu. Ça a l'air d'être grand quand même. Raison de sécurité, oui, hein, je suppose. Je sais pas pour sécuriser, si c'était pour sécuriser la Google Car ou pour la surveiller. Mais euh, au Nigeria, euh, la Google Car est suivie soit par une bagnole de flics, littéralement de flics, soit par un gros pick-up avec, avec des vitres teintées. Euh... De toute façon, on est quelque part là-dedans. Il y a plein de pays, tout, la plupart des pays ici ne sont pas sédués. Il y a le Kenya, l'Ouganda et le Nigeria. L'Afrique du Sud, c'est pas des noms comme ça. La Tanzanie n'est pas stridouée à ma connaissance. Ou alors s'il y a des points, il y en a très très peu. Pour moi, on est au Kenya, mais j'ai pas vu le point. J'ai pas vu... Euh, je sais plus le nom du patelin euh, qu'il y a partout. Kiwanga. Et on était à... On était en Ouganda. Quelqu'un a vu Quelqu'un voit Kiwanga quelque part C'était écrit partout. D'accord. Bon, euh, introuvable, hein. je pense. À part par, par, euh, par des aliens. Euh, pas très varié ce, cette map monde également. C'est un peu comme la France hein, parce qu'il y a quand même eu deux points aux États-Unis, euh, deux points euh, en Afrique centrale et un point en Europe. On n'a pas vu d'Asie. Je vous dis que quand on tombe au Japon. Ah ouais, non, mais il euh, y a des points. Euh, T'as as zéro info euh, et les pays africains le. Euh, c'est un gros, c'est un gros problème pays africain et euh, comment? Euh, Asie du Sud-Est, genre Thaïlande, tout ça, y a zéro panneau quoi. Enfin, euh, alors, par exemple la Thaïlande. Prenons la Thaïlande. Y a des routes partout. Y a rien de numéroté. Y a pas de nom de bled. Enfin, c'est horrible. Et il y a l'exact le, opposé, mais horrible aussi. Il y a la Corée du Sud et le Japon. Il y a des panneaux partout, mais tu ne, sais, tu ne peux pas les lire. Parce qu'évidemment, bah, à part si tu es euh, proche de Tokyo ou d'une grande ville, tu l'as pas en écriture... Euh, euh, mince. J'ai perdu le terme. pas, c'est pas européenne, c'est euh, écriture latine. Enfin... Euh, tu l'as pas avec notre alphabet. Donc euh, tu as que les. les iragana et les katagana. tu euh, es là. Euh, yes. Et c'est extrêmement dense. Oui, enfin international, enfin, on se comprend. Mais, euh, et la Corée du Sud également a, a une carte très bizarre sur, euh, sur Street View. D'ailleurs, on le voit qu'elle est qu'elle est détourée bizarrement. Parce que c'est l'état de Corée du Sud qui a fourni la carte à Google. C est, c est, les, les, les Google Cars sont passés après pour faire les routes, mais la carte initiale a été fournie par, le, par la Corée du Sud. Donc elle n'a elle pas exactement la même nomenclature et, la même, et la même, les mêmes polices et tout ça. Par contre, c'est tout aussi horrible, hein, parce que euh, des routes, il y en a beaucoup, c'est dense, il n'y a as que de la ville. Euh, voilà, enfin, il y a quelques pays qui sont, qui sont horribles. Mais typiquement par exemple la Chine est quasiment pas séduée, il y a la Russie, il y en a beaucoup trop, c'est grand la Russie. Ouais euh, il y a, mais il y a plein de trucs, euh, de, de trucs bizarres sur Street View, par exemple l'Allemagne est très peu séduée. Alors qu'on peut se dire que bah toute l'Europe doit être séduée quasiment. Non l'Allemagne, euh, à part quelques grandes villes et encore, euh, en fait c'est interdit par la loi, les euh, Google cards n'ont pas le droit de passer. Et euh, les quelques villes qui sont Street en Allemagne, il y a Berlin, euh, Berlin, Munich, Francfort et 2-3 autres villes, il y a euh, une maison sur deux qui est Street qui est floutée. Parce qu'ils ont dû demander à tous les habitants est-ce qu'ils acceptaient ou non d'apparaître sur Street Donc euh, tu tombes sur un point en Allemagne, tu as une maison sur deux de floutée, tu n'as pas, pas de panneau, tu n'as rien, enfin, tout est flouté. Euh... Enfin c'est. Il y, y a plein de logiques bizarres sur, euh, sur ce jeu. Bon et eh bien, sur ce euh, on va arrêter joue Guesser et on va passer sur Popcorn TV.